Salut à tous et bienvenue dans ce tout premier numéro de Féministe à Culture. Aujourd'hui, c'est la peinture qui est à l'honneur et comme première personnalité, je vais vous parler de Louise Elisabeth Vigée-Lebrun. C'est une artiste peintre française qui est considérée comme une des spécialistes du portrait. Elle fait partie des peintres de la période néoclassique et rococo. Non messieurs, j'ai dit période rococo, pas roco. Elle fut l'élève de Louis Vigée, son père, Gabrielle Briard et Joseph Vernet. Durant toute sa vie, elle cherchera à apprendre différentes techniques de peinture. Pour conclure ce numéro, je vous propose de découvrir quelques-unes de ses œuvres. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de FTC. Et si ça vous a plu, N'hésitez pas à vous abonner ou à partager cette vidéo. Bisous